גוט מורגן עליידן, אליידן, אלייש חושב, ובלילילי, נשמת חבר מודחאי בנצחק ופני, לורליה, בת בילה, ארמו, אמרם, בן סוליקא, שלום בן חביבה. סיוסתר, וסיידידן, ונחשן, תודיום, שאלה 5 אלסק, מניות, אתרנאל, נוסקים למסלחת ימות פרק ב' אשת אחיו שלו היה בעולמו? שני אחים ומת אחד מהם נולד להן אח, ואחר כך השני את אשת אחיו. באמת, הראשונה יוצאת משום אשת un sujet, dans notre Mishnah, entre parenthèses, pour la Mishnah de demain, on aura exactement la même chose avec une petite nuance, afin d'aboutir à une petite marque de Régrésie Shimon. Pour l'instant, je présente le cas d'abord à l'oral. On, on va parler de trois frères, mais trois frères qui ne se rencontrent pas dans un même monde. C'est-à-dire, il y avait deux grands frères, Réouven et Shimon. Et Réouven était déjà, il déjà était déjà marié, il n'avait pas encore d'enfant. Et malheureusement, Réouven est décédé. Shimon, maintenant, donc la femme de rouven elle va être préposée au hiboum devant Shimon. Entre temps, jusqu'à ce qu'il fasse le hiboum ou pas, la mère de Réouven et Shimon, elle a eu un petit garçon qui s'appelle Lévi. Donc il y a maintenant un troisième frère. Lévi, il n'a jamais rencontré Réouven de sa vie. Il est né après coup. Et donc il a même une belle-sœur sur Terre, que, qui est une Yéva, en ce moment, qui attend qu'on lui fasse le hiboum, mais lui, il vient de naître. Ça, ça s'appelle Eshet Achiv Shelo Ayabolam. entre parenthèses, je connais un cas de mon quartier un peu plus haut, quoi, qu avec la, le terrible accident de Miron, il y avait un jeune marié qui est décédé, et ça, il n'avait pas encore, il n'a pas mérité d'avoir des enfants, le pauvre, et du coup, il y a eu récemment, ils ont fait, la Khalitha, la, la belle-sœur, il y a vraiment, il y a, il y a deux mois, quoi, je ne sais pas si entre temps en sa mère l'a eu à, quand elle a accouché un garçon, mais le cas, vous imaginez que le cas, il aurait pu se présenter. C'était le, le grand frère de la fratrie, et en prochaine, chef famille religieuse, même quand le grand frère se marie, la maman continue encore à avoir des enfants, on dit a Donc, du coup, euh, le cas pourrait se produire. Vous imaginez la situation, d'accord Donc, je recommence. en a Shimon, et les vies qui vient de naître quand Robin, il était déjà décédé. Alors, ça, ça s'appelle. La Torah, elle a dit Qui y est chez un quand les frères s'asseyront ensemble, la Torah insiste bien en nous disant de mettre chacun de il y en a un qui est décédé et ou ben et l'autre et chacun mettra ça et va donner la Et le chalol lisha le kachalol lisha, je crois plutôt. Et donc qui est chez vous à La Torah introduit la mise à du boom que les frères étaient assis ensemble. Ils savaient boire un café ensemble. Ils se connaissaient. Ils se sont rencontrés sur ils se sont rencontrés sur Terre. Pas que un est décédé et ça après l'autre il est né. Donc si le frère, le petit frère maintenant, le petit Lévi qui vient de naître il n'a jamais rencontré Réouven. Lévi n'a pas le droit de faire le hibouma, sa belle-sœur. OK Pour le moment, c'est clair. C'est la donnée essentielle qu'on va avoir. On va maintenant la manipuler dans plusieurs, euh, sous plusieurs aspects. Tout, ça va être le sujet de la Mishnah Aleph et Mishnah Beth. Ça, c'est le principe clair. Maintenant, autre situation. Bon. Lévi, il est né pendant les Shivas de son frère Réouven. Trois mois après, parce qu'il faut attendre trois mois pour faire le hiboum ou la On attend trois mois depuis le décès du frère, pour être sûr qu'elle n'est qu qu qu pas enceinte. La femme n'est pas enceinte. Trois mois après, Shimon se marie avec elle. Il a fait la mise de hiboum. Maintenant, Shimon a passé, il avait une deuxième, une deuxième femme. Il avait une deuxième femme. Donc maintenant, il a maintenant deux femmes. Or, Shimon décède ensuite, le pauvre, sans enfant, race de Shalom qui est plus de Méron. Mais euh, d'accord, il a eu un accident de voiture, il décède, sans enfant, il a deux femmes devant lui. Maintenant, Lévi, il a deux femmes devant lui. Il a... Une qui était la première femme de Réhouven, mais qu'il n'avait pas le droit de se marier avec elle en aucun cas, parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Mais maintenant, Chi, elle est passée par Chi et Shimon. En théorie, non, je ne vais pas compliquer l'histoire. Dommage que j'ai pas un peu plus compliqué l'histoire depuis le début, maintenant je ne vais plus la, la mélanger. Je reste avec cette histoire. En théorie, euh, les, donc, Lévi, euh, les, donc Lévi, maintenant, il, a, il se retrouve avec maintenant les deux femmes de Shimon, dont l'une d'entre elles c'est aussi la femme de Réhouven. La ben, Michelle va me dire, mais bah, tu sais quoi Puisque lorsque Lévi l'aîné, n'avait pas le droit de faire le « à la femme de Réhouven, même lorsque Shimon se marie avec elle et qu'après, elles, le... elles, elles vont être préposées toutes les deux au « i-boom », puisque Lévi n'a pas le droit de se marier avec la femme initialement de Réhouven, eh bien, elle va communiquer son, son, son interdit à sa co-épouse de Shimon, à la femme de, de, la femme de Shimon authentique. D'accord Vous avez compris le principe On fait tout ça dans les mots. Comment se présente le cas de Eshet Achiv, la femme de son frère, qui n'était pas dans le même monde Parce que si vous vous souvenez, dans la Mishnah super compliquée, là, super longue, la première Mishnah là-bas où il y avait tous les 9 cas, les 15 cas plutôt, les 15 cas, 3, 3, 3, 3, 3, et après il y, avait, il y en a une qui s'appelait Eshet Achiv Be'olamo. d'accord C'était la dernière, l'avant-dernière, la 14e. Je vous avais dit, la Mishnah, après, les Mishnah, d'après, ils vont reprendre les cas, elles vont dire comment se présente le cas, de quoi on parle exactement. Donc la Mishnah nous dit Qu'est-ce que cas la femme de son frère qui n'était pas dans un même monde avec lui La Mishnah nous raconte il avait deux frères, on a dit Réouven et Shimon. Et Réouven, l'Ahmou, il est Niftar. Et entre-temps, il y a eu le petit, un petit frère qui est né, un petit Lévi. Mais il y a eu et ensuite, Shimon, le deuxième, il a fait le hiboum à sa femme. Va mettre. Et malheureusement, Shimon lui aussi est mort sans enfant. Harishona Yotzet Mishum Beolamo. Maintenant, Shimon, il avait une, entre parenthèses sous-entendu, il avait une deuxième femme aussi en plus. Une femme à lui pure. Et alors maintenant, il y a ces deux femmes, cette femme de Shimon, plus la femme qui est initialement de Reuben, qui se retrouve maintenant toutes les deux devant Lévi. Eh bien, Harishona, la première, c'est-à-dire la première, la première veuve qui était la femme de Rouven, elle va être libérée parce que c'est la, la femme de son frère qui n'était pas dans un même monde. Parce que Lévi, il n'a jamais rencontré son frère, donc sa femme de la femme de Rouven. Elle n'est pas proposée au Yiboum pour lui. Et la deuxième, parce que ça va être sa Sarah, c'est la co-épouse, comme on a dit, qu'une aide communique interdit à l'autre. OK voilà l'essentiel de la machine. Maintenant, un petit détail un petit peu, un petit peu intéressant. Une notion qu'on n'a pas encore pas, on en reparlera très longuement, surtout au Père et Krévi, on en reparlera encore plus longuement. Là on va avancer, c'est les Kidushei Maamar. amar. Ma Vous savez que pour marier une femme, normalement, on fait des kidusheim. Et après on se marie avec elle. Selon la Torah, on fait une acquisition de la femme. Après, on commence la vie de couple. C'est une deuxième étape. Aujourd'hui, on fait tout le même jour. Initialement, ça s'appelait les fiançailles et le mariage. Aujourd'hui, les fiançailles, ça n'a plus de sens, ça n'a plus rien. C'est juste, on fait la fête, on, on boit les Khaïm en longtemps, on s'engage à peut-être donner à se marier une certaine date et tout ça, mais rien de plus. Initialement, on a marié la femme en lui donnant la, la kiddushin. C'est-à-dire que si ensuite, et après, elle, elle repartait dormir chez son père. Maintenant, si elle avait un écart, elle partait avec quelqu'un d'autre, on enfin, France à la même zère parce qu'elle est déjà acquise à quelqu'un. Ça, c'est la kiddushin en général. Dans la Torah, d'abord, on acquiert la femme, après, on s'unit avec elle. Il y a kiddushin, dans le Yiboum, il n'y a pas de Kidushin. D'une certaine manière, si je peux dire, les Kidou c'est le frère défunt qui les a déjà fait. Maintenant, la femme, elle appartient à tous les frères, à un frère de maintenant de continuer ce que le premier, il n'a pas, pas continué. Donc, il n'y a pas de dans dans le, dans le, dans le Yiboum. Il y a juste, il décide de faire le Yiboum, et eh bien il va, il se marie, il s'unit avec elle, et c'est fini. Il acquiert, on apprendra même longuement, même s'il si, y aura plein de, plein de cas, exactement, pour apprendre exactement quel type de bia, quel type de. De rapport il doit entretenir, il doit avoir avec elle quand il se avec elle. D'accord Donc ça suffit de faire, juste avoir un rapport avec elle et on l'acquiert comme ça. Cependant, pour plusieurs raisons qu'on découvrira plus tard, famille m'ont instauré que tu te maries pas comme ça avec Yvonne. D'abord, on lui fait les l'ekidushi, qui vont être connus que midera banane, donc c'est comme si ça devient ta femme, mais en réalité, c'est pas sa femme, ça sert à rien ce qu'elle a fait, il l'acquiert pas avec ça, mais bon, on fait comme si, d'abord on donne une, de l'argent, Bagues, on va faire des Kiddushin, des Kiddushin Mahamar, c'est un, un, un sur-le-parfait de faire les Mahamar. Ok Et ensuite, euh, mais, mais, je ne sais, sais pas pourquoi ça s'appelle du Mahamar, en fait. Le, le terme, la terminologie Mahamar, je ne sais pas pourquoi ça a été utilisé. Il rapporte le Tifat Israël en bas, parce qu'en fait, il va lui dire la super phrase me hein, Il va faire les Kiddushin où il va lui dire que tu es mec, me couche c'est que ça s'appelle Mahamar. Bon, on ferme la parenthèse. Donc, il y a maintenant... Donc, les Khamé m'a instauré que tu le fais des Kiddushin Mahamar. Une fois que tu as fait, tu l'as donné, tu as fait ce, ce, cette cérémonie-là des Kiddushin. Ensuite, tu il s'unit avec elle, et il fait le Ibum. OK Maintenant, il faut bien comprendre, c'est Kiddushin Mahamar, c'est que Donc, maintenant, on reprend le cas avec le de Rouven et Shimon. Shimon, il a déjà une femme. Mais malgré tout, il va faire le Ibum avec sa belle-sœur, euh, belle la femme de Rouven, qui n'a pas le droit d'être mariée avec Lévi. Et maintenant Shimon. Il a juste donné la tabate, la, la, la bague des et le pauvre, débordement d'émotion, le cœur a lâché, il est mort lui aussi. Lévi, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Alors, en théorie, il a le droit de se marier avec la, le droit de faire le hibou, hein, la femme de Shimon. Et la femme de Reuven, qui n'a pas le droit de se marier avec elle, ça n'a jamais été ni la sœur, ni la coépouse de la femme de Shimon. Malgré tout, puisque les kidusheima Mahamar sont une forme d'acquérir midera banane, alors, Khamir on dit, tu sais quoi, on fait comme si c'est la femme de Shimon, et dans ce cas-là, Lévi n'a pas le droit de faire le hiboum à la femme de Shimon, mais il doit quand même lui faire la khalitsa, parce que Minatora, c'est pas sa femme. En deux mots, la Mishan me dit, « ma a ma'amar, si Shimon, il a fait les ma'amar à la femme de Reuven, à la veuve de Reuven, il a fait les kithushé Mahamar, il a marié Midrabanan, va mettre, et le pauvre, il est mort. » Eh bien, Shnia, la deuxième, la femme de Shimon, la vraie femme de Shimon, il elle fera la mais elle ne fera pas le hiboum. OK Parce que Midera non, on considère que c'est comme si il s'est déjà marié avec elle. Et dans ce cas-là, elle va communiquer ça, son interdit à la co-épouse euh, de, de, de, de Shimon. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Tout Vous c'est là.